Nous sommes médico-économistes. Nous avons suivi une formation spécifique pour réaliser ce métier, un doctorat en sciences économiques. Quelles sont nos missions Apporter une aide méthodologique pour la réalisation de projets de recherche médico-économie. Qu'est-ce qu'une approche médico-économie c'est une analyse comparative des différentes stratégies sur la base de leurs coûts et de leurs résultats sur la santé. C'est un outil d'aide à la décision institutionnelle. Il permet d'analyser les données collectées au cours du projet de recherche clinique, réaliser un rapport d'analyse à l'investigateur ou encore élaborer avec l'investigateur le schéma et la méthodologie de l'étude. Il permet également de participer à la rédaction d'articles scientifiques et réaliser une veille sur les nouvelles approches médico-économiques en recherche clinique. Qui sont nos interlocuteurs L'investigateur, médecin, pharmacien, paramédical, administratif ou technique, ARC et DIM, la chef de projet, la méthodologiste biostatisticienne et le gestionnaire de données